Jean so, de l'internet, j'espère que vous allez bien. Sur aujourd'hui, pour ne compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis, les amis. Aujourd'hui, vidéo assez triste parce que je me suis fait piller mon cœur de faction, ma Skybase, ma farm je me suis tout fait piller en fait aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé les amis Mais bon, c'est pas grave, donc euh, Je vais juste vous dire que comme quoi qu'on avait euh, unclaim notre farm Donc la grosse farm, le gros château On a claim, on a reclaimé un autre endroit et on a commencé à refarmer les points de faction Comme vous allez pouvoir le voir juste ici Donc j'ai récupéré les points du cœur, onyx a claim, j'ai claim, bref, voilà On a fait tout ce qu'on avait à faire quoi, on a unclaim 800 points de perdu 600 de gagné. donc on va se les refaire, t'inquiète vous pas On est toujours premier au classement euh, c'est assez difficile de... C'est assez difficile de, de maintenant parce que ça prend masse de creeper et c'est plus que j'ai trop trop en fait comme vous pouvez voir. On est un peu pauvre niveau creeper. Un euh, niveau un peu de tout en fait. Je suis vraiment pauvre. J'ai dû vendre mon plastron space renforcé 200 000. J'ai dû vendre mes pièces space etc. Donc euh, ouais, c'est un peu le, le bordel en ce moment. J'ai pas beaucoup de stuff mais bon on espère que ça va se replacer très très bientôt. Euh, donc dans cette vidéo aussi vous allez voir un don. Vous allez aussi voir un joueur qu'on attrape. Vous allez voir plein de petites séquences dans le fond que j'ai pas vraiment de vidéos pour les mettre. Donc j'ai décidé que j'allais en faire un rassemblement en vous présentant aussi tout ce que. Une petite update sur ce qu'il y a de qu'on en est. Je sais que dernièrement vous avez vu beaucoup de pillages de cœur de faction et de pillages de, de base. Et je sais qu'il y en a pas tout le monde qui aime ça. C'est normal parce qu'en fait c'est bientôt la fin de la saison. Donc la fin de la saison est dans à peu près. Euh, un mois. Je crois. Ouais, exactement. Avec pile poil un mois. Donc on veut vraiment. On vraiment quand même essayer d'avoir les 50 PB. Euh, puis un coup qu'on aura les 50 PB, je pense pas qu'on va rejouer la saison 3. Euh, je dis ça, mais je sais vraiment pas. La saison 3, je pense vraiment pas qu'on va la jouer parce que euh, ça demande beaucoup de, de stuff. Faut, faut vraiment consacrer tout son argent et tout son. Euh, Toutes tout tes PB et tout là-dedans parce que sinon c'est vraiment impossible de... Impossible d'avoir autant de crépages, Il faut vraiment que tu. Euh, que tu farmes, farmes, farmes, farmes, farmes l'argent et puis ça deviendrait impossible à farmer autant d'argent pour acheter autant de creepers. Donc c'est sûr qu'on est chanceux quand même avec les dons des abonnés, etc. Mais si on n'aurait pas les dons d'abonnés, on serait vraiment dans le trou pour les euh, creepers. Donc si vous avez des creepers, etc. Vous voulez faire un petit don, j'en je, profite pour, pour vous le dire. Faites-moi un petit don comme vous voyez sur le serveur. Sur ce, euh, je vous aime les amis. Je vous laisse sur les séquences et puis encore merci d'avoir regardé la vidéo ou de regarder la vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao. Ouais oui, je les traps mais... comme un pro, oh, je suis vraiment un badass mais ah, hey, les gars can... par exemple c'est qui vous voulait pour me mettre gars. Bah en Et fait, euh... ça en fait y'a pas besoin des trois pour, euh, pour... Ouais non mais c'est bon là, moi je t'ai pas Volkin TP y Y'a un gars qui a récupéré ouais. mes trucs en fait, ah, rien fait. En fait moi, mon bus c'est juste en boucher en fait Genre, mon, écoute, Attends il y a des poisons Mais même il pas lui on devrait le Mais. Attends non Rebouge pas c'est un arc point. Attends bouge bouge bouge Merde merde j'ai pas fait exprès je croyais qu'il y avait un autre endroit pour pouvoir... faudrait qu'on essaye de le faire tomber Allez mec, bon, bon, bon, J'ai pas récupéré Il y a un gars avec nous les gars, y'a un gars avec nous, il s'appelle Warren Warzen, il est avec lui dans sa fac, mec. il est avec lui dans sa fac, oh, j'ai oui, il est juste à côté oh, les gars, mais c'est juste qu'on continue le fight, on lui, lui, on il est mort, mort, oh, il est mort, il est mort, il est il il est il il mort j'ai eu les bot space perso. J'ai eu une épée Tita et le plastron là. J'ai eu as ah, le casse-mété. Qui a. a eu le casse-mété bah, casse oui, Moi, nous aussi il a eu le casse-mété. Quelqu'un, il m'en fout le jams. Moi, j'ai eu les Oh, il est <rire> avec tout full jams <rire> Oh putain. Mais j'ai que ça fait, pantalon, et Ok, donne les trucs pour que je les monte en vidéo et on partage après. Fais juste me drop. Je peux juste Viens par là. Il y avait l'épée, il y avait quoi blade il y avait quoi d'autre ensuite il y avait un casque métier que j'ai vu tomber. Le casque, c'est moi qui l'ai eu. Viens, Icon, je te passe. Si tu dois montrer en vidéo, je sais pas. Tiens, je te connais. Je suis en haut de la femme, il n'y a plus personne. Icon, il est trop con, il n'y a que lui qui... Ok, donc en fait, il était... Mais ils sont où ses pantalons Ses pantalons Je sais pas, ils n'avaient pas eu. Il y avait des pantalons de ou des trucs en métier non, c'était Tita, Tita, et Kasmete et Jean-Bierre Space Ok, bah j'ai eu alors, j'ai eu Il y a mal en point, les Ah ouais, quand même, bien joué les gars Hey Gon, tu peux avoir la vidéo les amis, il y a Kit Kat pvp truc du genre, m'a dit Hey j'ai un big down pour toi, s'il te plaît, rec Donc, il me donne deux spawners Deux pardon Deux à squelette, une skill pickaxe et un pantalon en space Putain ça commence bien une journée, ça, quand on vient de se réveiller, les amis. Euh, message. Euh, La Kika. Wow. Ça commence bien une journée, tout ça. Euh, message. La Kika. Merci beaucoup. 5 euh, minutes avant, tu aurais eu le full face, quoi? Oh my god Oh my god Je suis sûr qu'il a donné genre futi Parce qu'il a la plus d'abonnés et tout Je suis sûr mec Je suis sûr mec C'est bon je vais pleurer C'est bon Allez adieu J'ai vendu tout mon argent que je possédais Pour pouvoir acheter 6 skill bags, euh, Plutôt legendary bag J'espère que ça va être J'avais 250 000 J'ai vendu contre 25 pb Et là avec les 25 pb J'ai acheté exactement 6 legendary bag Mais le problème c'est que Dans un de ces legendary bags là il y a un petit souci en fait. Parce que dans un ceux là, j'ai... Euh... J'espère avoir un item rare. Parce que sinon... Ah comme des légendes bags comme ça, c'est pas amusant. Même ça aussi, c'est encore de la merde. En fait, ça vaut vraiment pas le coup. 4 euros pour ça, gros. T'es aussi bien d'acheter des skill bags, rendu là. 10 creeper, ok, ça va. Comment se faire arnaquer, les gars hey, hey Encore un creeper, encore des pantalons de merde. Comment se faire arnaquer 25 euros sur skill pvp. Allez, salut même pas un bon... Ah, un bon de 3 points, ok. Au moins, il y a ça. 75 Putain Même pas 100 points 75, quoi. N'importe quoi. Donc ça, c'était 25 euros. Voici ce que ça donne, 25 euros. De oh, la merde, allez, adieu Oh Notre ami Pounder officiel nous fait un petit don de 1 creeper, un joint, un cheat, plein de minerais. Merci beaucoup, mon ami, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, très... très aimable, mec. Il m'a donné quoi Il m'a donné un creeper aquatique. Euh. Oh les pièces à spawner. c'est hey, oh On peut le tuer oh. Mais non, je les prends les oh. Message. Le c'est quoi qui m'a lancé Des... Un guide ah, Message salty. <rire> salty cracker. Oh je prends ses il. Très aimable, jeune homme. Non, moi je prends les heals hein euh... Très aimable Merci beaucoup jeune homme. Hey, oh, what the fuck, la KitKat, il m'a dit... Euh, Rick, je le donne pour toi. Deux, deux spawn-ups zombies. Oh pardon Désolé j'ai non non non non non non une crise cardiaque. Euh, merci, jeune homme ça jeune super ça Merci super